Comment avoir le bon style quand tu chantes C'est une question que j'ai reçue sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas toi-même à poser tes questions en commentaire des vidéos. Je ferai comme aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le sujet. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour bien chanter et se faire plaisir. Juste avant de démarrer et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu une petite surprise, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et active bien la petite cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Tu seras également informé quand je serai en live et en live, ça va te permettre de pouvoir me poser des questions. Alors, chanter dans le bon style, voilà un grand sujet. Les styles, il y en a plein. Il y a de la country, il y a du rock, il y a de la pop, il y a de la variété, il y a de la chanson. Et chaque style, en fait, demande d'utiliser certains codes. Maintenant, ce n'est pas une histoire de voix. Ce n'est pas ⁇ Ah oui, mais moi j'ai une voix pour chanter tel style, moi j'ai une voix pour chanter tel style. On peut chanter le style qu'on veut, à condition de respecter les codes. Et c'est ça le problème. C'est que si tu, par exemple, tu es chanteur classique, tu as appris le chant classique, et On dit ah ben le chant classique, comme c'est difficile, si on sait chanter du classique, on peut tout chanter. Mais ce n'est pas vrai parce que si tu viens avec ta voix de chanteuse, de chanteur classique et que tu vas dans un groupe de rock euh, pour chanter euh, du metal ça ne va pas le faire sauf si c'est du style spécial euh, euh, rock symphonique par exemple. Mais euh, si tu veux chanter du blues avec une voix lyrique, ça ne va pas marcher. Euh, si tu veux chanter de la soul alors que tu as une voix euh, très, euh, euh, comment dire, très fine, avec peu de sons comme on va utiliser plutôt en chanson par exemple, ben, ça ne va pas coller non plus. Et En fait, euh, le truc, c'est que j'ai remarqué que les chanteuses et les chanteurs souvent n'écoutent pas assez le style euh, dans lequel ils voudraient chanter. Et Ce qui fait que du coup, ils ne connaissent pas les codes. Par exemple, euh, moi, il y avait une chanteuse, elle voulait toujours chanter du rock. Elle me dit Ah, moi je veux chanter du rock, je suis une rockeuse, je veux chanter du rock. Mais sauf qu'elle n'écoutait pas du rock en réalité. Donc elle voulait, elle, elle avait en, envie d'aller vers le rock parce que c'est une énergie qui lui plaisait, mais sauf qu'elle écoutait du RB toute la journée. Et elle me disait Ouais, mais j'aimerais bien changer, j'aimerais bien aller vers le rock. Sauf que si tu écoutes du RB euh, toute la journée, bah, qu'est-ce qui se passe Toi, ton cerveau, il va se, se conditionner en mode RB. Du coup, ta voix, quand tu vas chanter, elle va chercher à imiter le RB et elle va utiliser les codes du RB. C'est pareil, par exemple, avec le vibrato. Le vibrato, on va en mettre énormément euh, dans le chant lyrique, par exemple, mais ça ne va pas être valable pour les autres styles. Si tu fais, par exemple, de la, de la chanson et que tu mets du vibrato à fond tout le temps, on va se moquer un peu de toi parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son vibrato euh, On n'a pas besoin de vibrato là euh, tout le temps, euh, c'est chiant, quoi. Euh, et ça, c'est vraiment une histoire de code. Et les codes, ben, pour les décrypter, il faut écouter les morceaux, il faut te mettre dans l'univers. Si tu veux te mettre au jazz, il faut que tu écoutes un maximum de jazz. Écoute plein de chanteuses, plein de chanteurs, tu vas comprendre plein de trucs. Et même si toi, tu ne connais pas la musique et tu ne t'en rends pas compte, ton cerveau lui va capter. Et ça va t'éviter par exemple de mettre des vibes comme on le ferait en R&B alors que tu es en train de… Euh, de chanter du rock par exemple. On ne va surtout pas mettre de vibes dans du rock, tu, tu vas te faire jeter. Tu vois et ces codes-là, la seule solution pour les connaître, c'est vraiment de t'immerger dans la musique. Donc tu vois, là, ce n'est même pas une histoire de technique vocale en fait. C'est juste que tu peux avoir une, certaine, une super technique vocale. Si tu ne connais pas les codes du style dans lequel tu veux chanter, ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment que tu t'immerges dans l'univers, regarde des clips, écoute des chansons, va à des concerts, regarde comment font les artistes et Petit à petit, tu vas capter quels sont les codes du style que tu veux chanter. Donc Voilà comment faire pour chanter dans, avec, le, avec le bon style. Il faut vraiment écouter de la musique. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo bien sûr à tes amis si justement ils cherchent leur style et qu'ils ne savent pas trop comment faire, tu, ça, ça va les aider. Euh, maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. La surprise, elle concerne la technique vocale. Là, tu vas me dire oui, on parlait du style, mais les codes dont je t'ai parlé, c'est de la technique derrière. Ça va être de la, une bonne respiration, ça va être d'avoir fait des bons échauffements, ça va être de bien savoir faire résonner sa voix. Et j'ai envie de te gâter aujourd'hui, je t'ai préparé cette surprise, tu trouveras un lien dans la description. Euh, tu mets simplement ton prénom et une bonne adresse mail et je vais t'envoyer déjà mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer aussi euh, Je vais t'envoyer dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer aussi une vidéo dans laquelle j'explique comment bien placer sa voix comment faire résonner sa voix. Je t'ai fait aussi une autre vidéo sur les cordes vocales, comment bien se servir de tes cordes vocales. Voilà, il y a plein de cadeaux, il y a un MP3 aussi que tu vas recevoir dans les jours qui viennent. Donc, Je t'invite vraiment à t'inscrire euh, gratuitement sur le formulaire que tu vas trouver juste en dessous dans la description. Je te, je te laisse le, le lien. Et euh, ben moi d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao